Bonjour, je m'appelle Ellie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous créez un site de réservation ou plutôt euh, un calendrier de réservation sur votre site internet en utilisant l'outil Chita de Bidron. OK, donc pour ce faire, nous allons aller là, voilà. Dans sur réservation. Donc il y a l'onglet réservation qui est là. On clique dessus et la page de réservation va s'ouvrir. Parti partir de là, on a la possibilité de créer un nouveau calendrier. Donc pour ce pour cette présentation, on avait déjà créé une, un, un calendrier, mais je peux vous montrer assez rapidement toutes les possibilités que vous avez. Donc, vous pouvez créer un calendrier pour euh, faire de la consultation. Donc, vous avez tout ça là, d'accord Toutes ces possibilités que vous soyez euh, du moment où vous êtes dans un domaine où vous avez besoin euh, de que vos clients prennent rendez-vous. Euh, avant de vous rencontrer, vous pouvez euh, créer un calendrier pour ça. Si, par exemple, vous organisez un événement, un webinaire ou autre, une rencontre ou une sortie, euh, vous faites de la randonnée par exemple vous avez besoin que les gens s'enregistrent vous avez possibilité de créer un calendrier pour ça et si vous organisez des cours aussi vous avez la possibilité de créer un calendrier de manière à ce que les gens s'enregistrent pour le cours pour que vous sachiez combien d'élèves, combien de personnes seront sur ces cours et l'avantage aussi c'est que vous pouvez faire payer les gens euh, avant de s'enregistrer sur vos, votre calendrier. Donc pour avoir plus d'informations sur cela, je vous invite à vous inscrire à, à notre cours, à notre formation gratuite sur le sujet qui vous montre étape par étape comment est-ce que vous pouvez mettre ces choses en place. Donc pour, pour le coup, ici, je vais juste vous montrer comment est-ce que vous intégrez cela, une fois que le calendrier est, est créé, comment est-ce que vous l'intégrez euh, sur votre site web. Donc il y a différentes façons de l'intégrer sur votre site web. Soit... Euh, vous redirigez les gens directement sur la page euh, euh, du calendrier tel que c'est créé par exemple pour celui-ci hein, euh, si je sors du mode, je vais sortir du mode plein écran de manière à ce que, pour que vous puissiez euh, regarder, je vais quitter là et je viens là par exemple j'ouvre je, je, une autre page et je colle ça là et vous allez voir le calendrier donc le calendrier c'est ça voici le calendrier, les gens peuvent s'inscrire dessus donc vous pouvez rediriger via un bouton directement sur cette page de manière à ce que les gens puissent s'inscrire L'autre chose que vous pouvez faire, et c'est ce que nous allons voir dans cette présentation, et je vais retourner en mode plein écran parce que c'est plus sympathique. Euh, ce qu'on peut faire, par exemple, je vais dupliquer cette page-là, euh, parce qu'on l'avait déjà créée, ce serait bête de tout recommencer. Et je vais lui donner un autre nom, et je vais lui donner un autre nom. On va l'appeler réservation, d'accord Comme ça, réservation, et ré, ré, Réservation. C'est genre. Réservation. Réservation. Et. Réservation. Réservation. Ok. On va dessus. Réservation, réservation. Aussi, pour le titre, on va mettre Réser. Réservation. Comme ça, par exemple. Ok. On descend et. On la résiste. Comme ça, il y aura une différence entre toutes nos pages. On va dessus. On va aller regarder. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire On va supprimer les pages, les, les bannières qui nous sont inutiles. D'accord Et comme ça, on pourra rajouter notre réservation dessus. On va supprimer cette bannière, par exemple. Euh, cette bannière, on va la supprimer. Ok. Super. On la supprime. Ok. Euh, ça aussi si on veut on va la supprimer celle-là aussi ok supprimer on va supprimer tous les tests supprimer supprimer supprimer supprimer, supprimer. on supprime tout on celui-là on descend celui-là et on va aller on va aller prendre notre outil de réservation On regarde dans, dans les éléments et il y a réservation là on va le ramener et il est là consultation donc c'est le seul qu'on a euh, info tout oui et enregistrer donc du coup on a notre calendrier qui est là d'accord ce qu'on peut faire d'autre, au lieu que ça s'affiche comme cela, en plein écran, on peut lui dire non, on ne veut pas que ça s'affiche en plein écran et on va enlever la pleine largeur là, et comme ça, on pourra lui donner la forme que nous voulons euh, je mets ça sur le côté et je mets ça là et je fais celui-là et on va augmenter un peu plus la taille du, de la bannière la hauteur de la bannière alors, la hauteur, ok. Donc, ça doit être un peu plus sympa maintenant. On met ça ici. On ferme ça. Ok. On descend un peu plus. Et je pense que ça doit être sympa. On va l'élargir un peu plus. Ok. Et on descend celui-là. D'accord et je pense que c'est pas mal comme calendrier intégré euh, sur, euh, sur notre site. Ok. Donc là, c'est bon. Et c'est pas mal. On peut enregistrer ça. On peut enregistrer ça. Et par exemple, là, euh, si quelqu'un euh, veut s'enregistrer... Euh, euh, sur notre calendrier on peut le on peut le renvoyer on peut renvoyer la personne euh, sur ce calendrier via un, un, via un bouton par exemple donc ici si on retourne sur l'autre page où on avait déjà mis un bouton lors d'une précédente euh, euh, euh, présentation on va regarder ça s'ouvre et par exemple au lieu de mettre euh, contactez-nous on, on va mettre par exemple là réserver une réserver réserver une place par exemple réserver une place on va mettre la 100 comme ça il sera content réserver une place et c'est bon on va aller lier cette, ce bouton à notre nouvelle réservation qu'on a créé d'accord et c'est bon c'est nickel ça s'ouvre dans le même onglet et on enregistre c'est bon c'est fermé d'accord on retourne sur la page on retourne et maintenant on ferme ça on retourne et on va voir si c'est bien, bien pris en compte ou pas. Donc du coup, on va voir ce que ça donne en vrai. Donc là, il a pris en compte comme quoi c'est réservé une place. On clique dessus et ça nous redirigea sur notre page de réservation où les gens peuvent justement euh, réserver, euh, réserver une date. D'accord Ils pourront réserver la date qui les intéresse. Choisir les horaires, rentrer leur nom et une fois que c'est fait, nous on recevra un mail comme quoi quelqu'un a pris rendez-vous sur notre site. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces fonctionnalités, je vous invite à vous inscrire à notre formation gratuite qui est sur le sujet pour vous aider à développer votre activité sur Internet. Alors si vous aimez cette vidéo, aimez-la, partagez-la et on se retrouve dans la formation gratuite.